Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies Jour 1 Deux gamins déboulent sous l'arbre de Noël Et là, aux surprises, le garçon a un tas énorme de jouets Et la fille n'a qu'un seul jouet Le garçon regarde le jouet de sa sœur et commence à se moquer. « Eh ben moi, j'ai eu plus de jouets que toi, nananère. Eh bien moi, je m'en fous. J'ai pas de maladie incurable. »